Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Nous avons une formule complexe que nous voulons vérifier en inspectant les résultats de calcul intermédiaire. Le principe est de sélectionner les éléments concernés et appuyer sur la touche F9. Par exemple, sélectionnons cette partie et appuyons sur F9. Max de B4 C4 donne 6. Le résultat s'affiche en infobule. Autre exemple, sélectionnons cette partie, F9... D4 divisé par B4 donnera 2. Le calcul est fonctionnel dans la ligne de saisie, mais également en édition sur place. F9, affiche le résultat.